À l'heure où tiny house, digital nomade, vie en van ou en camping-car sont autant de sujets qui envahissent la toile, il semble que nous soyons tous à la recherche de rêves, de liberté et d'aventure. C'est en tout cas ce qui, sans doute, a poussé Vincent, le coiffeur nomade de Montpellier, à changer radicalement de style de vie. Nous devions amener notre petit Timothée chez le coiffeur. Il nous paraissait bien évident de passer ce moment avec Vincent. Vincent, c'est avant tout un ami. Il a toujours le sourire et c'est bien agréable. Il a acheté son camping-car il y a maintenant 4 ans et depuis, il exerce son activité professionnelle de manière un peu atypique. Il est à sa place, en équilibre, fidèle à ses convictions. J'ai eu envie de créer euh, cette activité, donc euh, coiffeur ambulant, euh, sur un spot de kite, ça m'est venu. Je coupais les cheveux des, des, des kite surfers, kite surfers qui étaient dans, sur ce spot au Sahara occidental. Et puis un jour, le manager de l'auberge où j'étais m'a dit « Mais purée, toi, tu peux travailler partout. Pourquoi tu t'aménages pas un camion et, et tu vas vadrouilles ?» Au début, je comptais partir euh, d'une un, caisse, quoi, un camion, euh, genre camion isotherme. Et puis très vite, euh, je me suis rendu compte qu'en partant d'un camping-car, euh, en ayant l'équipement, euh, donc chauffage, isolation, des toilettes, euh, tout le système d'eau, euh, bah pour moi, c'était plus simple. Parce que bien sûr il était question que je fasse tout moi-même et c'était beaucoup plus simple de démarrer d'un conducteur. Le plus compliqué a été de déplacer la cuisine qui se trouve juste en, qui se trouvait en face de moi et de la faire passer à l'avant. Donc là il faut déplacer le réseau de gaz donc en rigide pour rester dans les normes européennes, l'eau, l'évacuation bien sûr. Et euh, voilà, c'est ce qu'il y a eu de plus compliqué, après euh, c'est démonter, il y, avait, il y avait 7 couchages, j'en ai supprimé 4, donc démonter les lits, les cloisons, et... tout en gardant quand même un peu de meubles, parce qu'il euh, faut savoir que les meubles participent à la rigidité du, du camping-car. Je diminuais énormément euh, mes contraintes, c'est-à-dire comptabilité, je pouvais prendre un statut d'auto-entrepreneur, donc consacrer beaucoup plus de temps à, à ce que j'aime faire, enfin mes, mes passions, parce que j'aime mon métier aussi. Je crois que j'ai fait le bon choix. Je prends du temps pour moi. Voilà, ça, ça n'a pas de prix, je pense. Voilà. Au début, j'avais quatre spots et puis je me suis vite rendu compte que c'était une problématique, dans le sens où les gens ne savaient jamais où me trouver, en sachant que je travaille pratiquement que sur rendez-vous, parce que bien sûr, une partie de mon ancienne clientèle m'a suivi. Et euh, maintenant, j'en ai plus que deux. J'ai réduit à deux spots, c'est beaucoup plus simple. Donc je suis le mardi à Latte, un petit village autour de Montpellier, euh, côté sud-ouest. Et euh, sur celui-ci, trois jours de la semaine, le mercredi, jeudi le vendredi, à Castelnau-le-Lez. Enfin, un carrefour entre Castelnau, Jacou et Clapier. Oui, moi aussi, à Toi aussi la photo. Allez. Bah avec des parents comme ça, de toute façon. Ouais. La coiffure, c'est une histoire de famille. La mère de Vincent était coiffeuse, la mère de ses enfants est coiffeuse. Oh, déjà. Euh Ouais, ils ont des bons cheveux les deux. Ben, De toute façon, vous deux, vous avez des bons cheveux. Hein. Timothée sera-t-il vidéaste à son tour Et Camille sera-t-elle photographe Bon, il va avoir des super cheveux, il a déjà une bonne maturité capillaire. En attendant, ils ont bénéficié de l'héritage capillaire Je et c'est déjà pas si mal. Je vais tirer, Tu reste sa tête comme ça, tu viens pas vers l'avant. avant. Je hein te mets la tête comme ça. T'as pas eu peur Moi, j'ai pas eu peur. Alors, Pareil, tu résistes je vais tirer. Hein. Je vais parler de l'autre côté. T'as jamais eu autant de caméras devant toi. Hein, ouais, alors. Vincent, il est égal à lui-même. Caméra ou pas caméra, il reste toujours zen. Ce qui n'est pas le cas de mon petit Timothée, car s'il ne dit rien, les expressions de son visage trahissent quelque peu son inconfort. Ne t'inquiète pas, le supplice est bientôt terminé. Et n'écoute pas trop les blagues de garçon que te propose Vincent. Un dernier petit coup de ciseaux, dégradé progressif, et le tour est joué. Notre petit lion est fin prêt. On a gardé les cheveux longs. Me voilà rassuré. C'est tout moi ça. Amener mon fils chez le coiffeur et lui demander de ne surtout pas couper. Alors sauvage, Et, hein, mis, en fait, quoi, mis en valeur euh, je descend, je Mais dans la famille, les garçons aux cheveux longs, ce n'est pas une grande nouveauté. Tu te sens bien Tim Je te descends Allez, hop là Vous ne le savez peut-être pas, mais Alain a gardé des cheveux longs, très longs, très très longs, une bonne partie de sa vie. L'enfant sauvage est enfin libéré et nous profitons de la présence de Cid, voisine de Freestyle nomade, un autre camion aménagé, mais cette fois en pizzeria, pour partager une douce soirée entre copains. Voilà encore une bonne adresse si vous êtes dans le coin, des pizzas originales, une pâte excellente, n'est-ce pas Alain Elles sont comment ces pizzas Délicieuses, avec des légumes fraîchement coupés dessus, et puis euh, des feuilles de basilic. Franchement, oui. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook et Youtube. Pensez à partager cette vidéo et mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu. A très bientôt